Il est à 25% ou à 30% aujourd'hui, parce qu'il y a, on le sait, Dans 5%, on y a fait souvent, je... au début en fait, de son budget publicité, il prenait 5% pour le digital, ça en 2012, en 2019 il est à 25 ou à 30%, parce que en fait le digital c'est quoi l'avantage, c'est qu'en fait il n'y a pas de à peu près, quand on vend un produit en ligne du mois, c'est un produit on va savoir immédiatement combien ça va me coûter X et Y. C'est-à-dire, l'acquisition la, du consommateur, elle me coûte 5 dollars et moi je vais vendre à 55. C'est clair, net, précis. Il n'y a pas d'autre choix. Si on met 50 dollars, 50, euh, 50 on aura obligatoirement des clients. Tu vois ce que, vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est la force du marketing digital, c'est que tout est calculé au chiffre près. Il n'y a pas de à peu près. Hein. -à quand on parle, par exemple, dans les affiches des euh, big urbains, ça. on dit que euh, dans la minute, tu passes 5000 voitures. À peu près, il y a 5% qui voient, il y a 0,5% qui comprennent. C'est de l'à peu près. digital, il n'y a pas d'à peu près. C'est... Qu'est-ce qu Qu'est-ce qui rend les, les chiffres exacts Conversion. C'est que c'est des calculs qui se font au prix à on a, des, on a énormément de data là-dessus. Nous et les autres, hein, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, on dit que c'est des chiffres. Hein, pas en moyenne le prix de conversion sur un produit moyen. C'est un produit moyen qui coûte entre 20 et 50 euros et de 5 euros. C'est un calcul direct. cest à -dire aujourd'hui, moi, je fais euh, ce qu'on appelle les ballons de test, par exemple. je vais lancer une, euh, un produit. Avant que je lance réellement, je fais des, euh, des, ouais, des AB testing sur Google, sur Facebook. Et je sors, avant d'aller vers mon client, je me dis, voilà, en ce moment, c'est un certain historique. Même ça l'historique ça c'est pour avoir euh, à peu près, hein, pas à peu près mais avoir des moyens et après l'exactitude, comment dire, hein, on prépare, des, des, des, des, on peut appeler ça des pré campagnes on va tester réellement le prix de la conversion je parle bien sûr d'un produit ici qui est disponible sur internet qu'on va l'acheter sur internet et je prépare 3 ou 4 ou 5 ou 6 euh, campagnes et je les lance sur un ciblage bien précis, chacune par exemple, où ça, on peut avoir les mêmes, on change de visuel et ainsi de suite, pour avoir la moyenne d'une conversion. La moyenne d'une conversion, c'est le nombre de personnes, c'est-à-dire comment on calcule une conversion, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité, le nombre de personnes qui ont rentré sur le site, puis le nombre de personnes qui ont cliqué sur le panier. Et là, on fait un calcul pour sortir que, et te faut 100 clients qui ont cliqué, pour avoir 10 clients qui vont acheter. C'est un exemple. 10 clients qui vont acheter sur un budget total de 50 euros, par exemple. Donc, le client coûtera 5 euros. C'est un calcul mathématique. Donc, une fois que j'ai... C'est le même principe que le sondage de bien euh, Les appétisses, pas vraiment, parce que là, c'est du réel. Limite, le gars, il va acheter le produit réellement. Quand on fait les appétisses, on peut acheter. C'est un produit qui est disponible, il l'achète. L'autre, c'est quelqu'un qui. Les, les, les, les sondages d'opinion, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre une action. C'est quelqu'un qui va dire oui, j'aime, oui, je pas, peut-être je vais acheter. On reste là. Mais ça reste un marketer sèche quelque pas, une idée. Ça donne une idée. Mais elle, quand je parle de digital, du marketing digital, c'est une règle, ça devient une règle. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur les, les conversions d'université et ainsi de suite. On arrive à 15 dollars, par exemple pour convertir à l'étudiant qui va payer 2000 dollars par an. Par la suite, tu dispatches, c'est fini. t'es à peut-être à un à 2 dollars pour pour la nôtre, ça ne change pas, mais t'es plus ou moins là. C'est un calcul qui se fait auprès de la LAS. C'est un comportement humain parce euh, moi je m'avoue que je me souviens quand Là, là, là. Les prix changent de pays en pays. Quel soit le marché, quel soit le cycle. De... C'est la même, c'est la même technique, c'est la même technique, mais c'est pas les le mêmes prix. Le... Les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes chiffres. Non, c'est pas les mêmes chiffres. C'est la même technique. Elle, si par exemple, moi, on me brille sur une campagne au Congo, mm -hmm. j'aurai le prix de conversion qui est de 2 dollars, la même campagne coûtera plus cher peut-être FITOS. C'est pour 5 dollars pour un pays étudiant. Au Congo, peut-être 2 dollars. Peut-être en France on a besoin de 15. Mais quand j'ai dit quand j'ai dit la moyenne. La moyenne, c'est une moyenne calculée un peu sur le temps d'entreprises, qui est de 5 dollars. Donc, il y a des qui, en fait, par la suite, quand tu travailles un business plan, par exemple, on l'utilise pour les business plans, Souvent le